assalamu alaikum. Je suis un homme qui FM dans de l'émission de l'émission de dimanche de de de de de nous En général, nous avons des crises Ren Bourcucci voit alors que nous voici actant avec Kouyongu Situale sucre, l'importateur Mustapha Tall qui est notre représentant ici au Sénégal. Moi, dans les deux sucre, petit miroir du coup indiquer résumé. Il y a fait des faire aussi. Et à 22 000 tonnes de sucre importé, n'engoumou du goutiller résumé. Donc, il y a une aide afin donc faire indus sucre qui permettre compagnie sucrière sénégalaise, mon mon école production. Monsieur Tall, nous allons nous y dédoublage un petit débat. Ça, on les fait fatou. Je profite aussi de l'émission de, de, de, de la Sénégalais, de aussi de la de la Sénégalais, de la Sénégalais, de la Sénégalais, de la Sénégalais, de de la Sénégalais, de de de de de alors, je ne sais pas si sucre, mais je sucre. Ce qui compagnie sucrière sénégalaise depuis 1970, chaque année presque, nous avons un problème 1970, year, Donc, a, mages, de, l de l sucre. Ce qui est a sucre sucre. Té, sucre. sucre. sucre. sucre. est Papa m'a fait grand moulin de Dakar, déjà mm. et Farine, expulsé de farine. farine. Pendant plus de, je ne sais pas combien d'années, autant de sangor. Mm. Et puis demain, il il il il il il il il sucre il sucre, il il société il il il il il le kilo... C'est 70. Francs -60. 63 francs 40 Tu transport, il est Comme c'est homologué, nous avons fait 65 francs... Le kilo... Le kilo... par rapport à prix que tu a Parce que nous l'avons fait... a tu es am autosuffisance. suffisance Tu es yalla, une suffisance Tu es un auto-suffisance. Tu es un auto un Tu Tu espace, terre, Richard Baïwon, qui a été rentrer en France, la terre, un peu... a un symbolique. Il a un franc symbolique. raisonner ça, vous autre autre autre sucre. Peut-être que vous a brésil. Pour que nous puissions nous sucre, peut-être que nous peu chapeau, peut peut-être peut-être nous parce que nous avons nous Est-ce que tu as besoin Parce que le Sénégal, nous avons nous avons un pas de essayer, euh, mais essayez, essayez, essayez, essayez, essayez, essayez, Non, et en écho, mon est en de je en je en je de de prix. Je suis un ministre qui a que FMI a imposé au Sénégal. A que je suis, Moi, je suis mm. est un ministre de la Touré, Je un la Finance. Je ministre des Finances. la mm. un de c'est sucre ministre je ne si on de l'usine, donner Si mois, avez de -E mais les peu plus peu plus ci de voilà il włos, de ça. Personne sans... que de personnel. de de Vous de de tu vois normal, il a ne pas là. Ils ne pas ne sont pas pas pas pas pas ne pas ne pas pas Dit-il, 10 000 tonnes de Comme moi, je vais bis. fait sucre. Je vais vous dire que sucre. fait du sucre. Vous sucre. Mon banquier, un banquier. Il n'y a pas de banquier. Il fermé les décrets. problème. Il n'y a pas des problèmes. Il a à avoir des problèmes financiers. Il a aussi. Oui. Même chose, Tamaro. société un milliard d'euros papa m'a défendu ici. Jeune France. Pour nous faire sucre en morceau de il y yes, a un problème. Il y a des produits. Il y a Il y a des produits. Il y a des produits. Il y a des Il y a des produits. en y a des Mais Il y a des produits. Il y a des produits. Il y a des produits. Il y a Il y a des Il y a Il y a Il a Il y les amis, là, dans la On est d'accord? problème, mais la De import, les de sucre bifi de à 63 francs 40 à 209 francs. tu je suis programmé. Je suis mm -hmm. hum. le premier moment démarrer. Je suis premier premier Je suis le premier à démarrer. Donc, premier de Je suis le de le Je suis à le le je -so ne okay. <anguard philosopher and��ional> okay. sais pas si prix mais je l'ai pris. Je pris, le prix. il y qui prix, c'est 65 francs. 225. pris. pareil, je si Tunisie. Il y a une paquette de pain, de 5 francs. il y a eu des émeutes. C'est même période. moment. même période. Et il y a eu morts, Sénégal. Il y des gens Donc, sont des gens Il y a je transformer, je vais commercialiser. Mm. En attendant, je vais avoir une autosuffisance, une exclusivité d'importation. Ah, mais en plus de produire, je importer. Oui, à l'époque, je vais importer le sucre. Si je sucre, vais importer le sucre roux, le mm. sucre roux, le sucre bronc. Je vais importer le sachet. Je vais faire un sachet. Je vais faire un sachet. Je vais faire un sachet. Le sachet, le sucre roux, le sucre bronc. Je vais mm. importer le sucre roux. Moi pour transformer les machines pour le sucre blanc. Il a 15 000 tonnes, 20 000 tonnes. À l'époque, il a déclaré que c'était du sucre. que c'était sucre sucre blanc, c'est sucre blanc, sucre blanc. Il nous avons un sucre blanc, mais aspect blanchâtre. Vous faites Aspect blanchâtre qui est quelque chose de... un produit blanc, vous mais vous fruit. Parce que vous faites que vous importer sucre blanc, tout est sucre blanc. Vous vous sucre vous faites sucre blanc, sucre vous vous faites 60 sucre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 le dossier est très important pour nous. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au Nous Nous Nous il dit Il Nous mais importé le sucre à 2000 tonnes. 2000. c'est si on a déclaré le sucre, le système qui de par rapport à la date de déclaration, 45 jours. Je ne pas ce 45 jours, passer entre la facture et déposer la déclaration. Ce qu'on a dépassé, beaucoup de c'est normal, nous avons calculé les droits de douane. Donc, Parce que c'est machine une machine. la machine liquide. Et puis, la valeur est 300% par rapport à la valeur de la machine. de 300 en Ah oui? Oui. Si vous voulez le droit ben inspecteur, il y a un bureau de douane pour inspecteur, a le une la déclaration de sucre. Il droits. le calculer. de les le de les Il de calculer a le marché international. calculer le sucre de sur le marché mondial. a le de Différents dans le Paris. Vous avez besoin de la réaction de l'Ogdouane. Donc, c'est doublement facturé taxe. Vous pouvez taxe taxer d'une manière très forte. Pour, pour décourager l'importateur. Pour, pour atteindre le prix qu'il a pratiqué. Parce que le prix est bien sûr. Par rapport à prix qui est sur le marché international, il faut taxer fortement pour que atteindre le prix. Donc, il y a une taxation immédiatisée. Donc, vous savez que... Donc, il n'y a pas d'indemnés parce que quand on des gens qui sont là, on a des gens ah, Comme mon prix pris élevé gens des Parce que Parce que que autosuffisance. On a commencé pour importer son masque immense... ça. Commence... Indi parce que commencé à importer En 90, commencé à Parce Ce n'est pas possible, mm. deux, deux, deux, deux, deux, parce que c'est exclusivement réservé à Donc, de nous. Donc, nous commencé à importer, on il fallait en France, je France, je suis en France, je importer en France, je suis sucre relation problème. je Il avec ce qui a vu de Je suis la place. Je la place. Je suis la place. à la Je la je suis à la Principal... Est-ce mmh. que mon si de une ne le pas. Si vous avez des importations, ils faire. c'est D'ailleurs, des sucre, des sucre, des choses qui sont comme ça, des Donc, le Comme ça, vous vous pas. 40 ans. Vous ne le pas. Mais arrêtez-vous. Maintenant, mmh. vous conseil. Je suis D'accord. Je suis êtes là Je que vous là. je suis, dire, moi, je suis mmh. je Donc, là. là. là. Je là. là. là. là. là. Je là. Je là. là. là. Dites-moi, je suis un Je suis un homme. Je Je suis un Je suis un homme. Je suis Je suis un homme. Je suis Je suis Je suis Je suis un homme. Je suis Je suis un Je suis un homme. Je suis Je suis un suis un homme. Je suis un Je suis suis un homme. Je Je suis un homme. Je suis un homme. Je un Je suis Je nous sommes Peut-être que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis Je suis là. Je suis Je suis là. Je suis là. Je suis Je suis là. Je Je un là. Je suis Non, Je suis là. sur la là. Je pour la forme, après, nous créons ben, un comité de lutte contre la fraude. Présidé par qui Le chef mm. de la Jansi. pour qui que je suis pour dire je ne sais pas quoi, traquer les fous. Si je convoque la Jansi, la Jansi nous amène un pour nous créer, pour monter de toutes pièces contre Babak Toujours le Toujours de il ce dossier-là, il de faux, bon, enlever, Faux, bon, enlever, Un dossier qu'on appelle faux, bon, en Mais Il y a des qui faux. Il a qui sont Il y a des douanes qui Il y mmh. il y a Il y a qui a Il a Il y a Il Il mais il y a eu huit douaniers qui transitaient. C'était en 2003. Est est non, mais je suis en 2004. Nous avons fait une fameuse PV. le avons fait douane parce que nous avons Nous avons pas une machine. fait une machine. Nous avons machine. je fait Nous un douanier, inspecteur, colonel de des douanes, Il a a des choses qui ne fait qui ne ne sont pas des choses qui ne sont pas du tout. ne il y a une différence, C'est ce que Avant, il y a des de manutentionnaire. Il y a des il y a des Le des y des des ma je ne sais pas si je suis Je ne sais je Parce que ne sais pas si je suis arrivé Je ne sais je Je ne sais pas si je Je pas que je à ne sais pas si je suis la Je ne sais pour je Je ne sais pas si je suis arrivé à la Je ne sais je pas pourquoi nous sommes pour en présidence mm. de Santana? que le président, moi, je veux dire, dire, je veux dire, je le dire, je veux 60 millions, veux dire, je veux Nous avons pour dire, je veux je veux dire, je veux 60 millions, je suis le problème 60 millions me de Il y mm. de des... a de Nous société. C'est problème la société. dubaï le problème est introduit mon droit de le dit, ah, que tout le monde est super, tout le monde est C'est ce que vous avant faut. que je suis bureau, je me téléphone pour que je le ça le m'a m'a m'a dit, il il oui, hmm. y, okay, <cheer> y a petit bouton de compresseur. Il faut un petit bouton le compresseur. Il faut un bouton de compresseur. Il faut un petit de compresseur. Il faut un petit bouton de compresseur. Il faut un petit bouton de compresseur. Il faut un petit bouton de compresseur. Il faut Il faut un petit bouton de compresseur. Il faut un petit bouton de compresseur. Il Il faut un petit bouton de compresseur. Il faut de compresseur. Il de Il faut un petit bouton de compresseur. de compresseur. Il Il de de Il je ne maintenant suis patron. le patron. Je suis Je suis Je le patron. Je Je suis le mon de le patron. Je ne suis le le patron. Je suis Je suis pas le patron. Je suis le patron. Je suis sur le patron. Il y a Parce que nous pas de Nous ne de douane. Nous ne faisons pas de Nous ne de Nous ne faisons pas de Nous ne Nous ne faisons une de Nous de Nous ne faisons pas de Nous ne pas de Nous de Nous ne faisons pas de Nous de Nous Nous Nous de non, elle doit aller. D'accord. Si, elle est Tu que parce qu'elle doit aller. Mais je veux dire que je, dire, je suis ministre, mais je camarade, directeur général des douanes. Oui. Le camarade, c'est a des qui de directeur général des douanes pour me remplacer. D'accord. Je directeur des enquêtes pour remplacer le processus. D'accord. Mmh. Mmh. En fait. okay. mmh. kam, euh, le dossier mmh. en de est en enquête D'accord. en quelque sorte, c'est des pions de Chartidiansi. Ils ont dossier contre Moussa Moussa Fadiagne ce dossier nul là. Nul. dossier pour été le différentiel de pérécation. Mais pareil, a je ne savais temps, il parler de 650 millions. Alors 650 millions. 650 millions. En on alors, on où est-ce qu'on peut avoir différentiel de pérécation il y a 1000 tonnes, tonnes. Franchement, je de tous les noms d'oiseaux. Parce que, déjà, je suis compresseur. Ils ont je vous assure Mais Je ne c'est que le problème rapport peut-être tout le Mais le Mimran a Mais le Mimran Mais le Mimran a Mimran a défini. Mimran a défini. Le Mimran a Le Mimran a a défini. Le Mimran Le Mimran a défini. Le Mimran c'est défini. -ce que Mimran a défini. Le Mimran a dit C'est Libéralisation pour autant de régime socialiste, de rire là, que la corruption Parce que, dans de des quotas, de de des sociétés américaines, Rice, qui le gosse là, qui unis en une connexion avec nous, marché, marché pendant des années, des années. Des plaintes, des et des des plaintes, réclamations de combien cette corruption -là, nous avons libéralisé le nous avons le sucre, c'est La corruption, Pour les Sénégalais. Pour les Sénégalais, nous ne pas Parce que c'est déjà protégé. Même des connexions, même si vous de Mais c'est lobby. Il est partout. Il est partout. Donc, le lieu pour nous, mm. pour nous ces règles, pour que nous les Sénégalais. Gifle, c'est le que que les les gens qui les gens sont les les sont les gens sont les gens je suis là dossier. Je suis Je le lendemain de Je suis pas là pour le ça. Je suis du Mou mou a mis a mis a <rire> je a le juge juge 3e, suis de la de Voilà Je la Je de de SDV comme mm. oui, que dit, moi, moi, Je suis la Je suis le Je suis Je pour signaler, c'est le troisième cabinet pour me signaler. Mm. Je suis un dossier qui a en 2003. Je suis un un qui a été fait culture, bundle, police, à호, a moi, moi, même, Je suis été en fait Je suis Je suis Je Je suis a Monsieur, c'est tout de que mon progrès. Parce que je ne peux pas Mais c'est Mais pas une condamnation. tu encore le montant de il y a un je pas Le dossier je mais si je convoqué, le dossiers ne sont pas dossier pas Je convoqué. Je suis convoqué. Je suis Je suis convoqué. Je suis Je suis Je suis Je suis venu, Je suis convoqué. Je suis Je suis suis Je suis Je suis convoqué. Je procureur suis même Je Je suis Je suis Je je me je ne sais pas si je suis un peu de Je suis secrétaire de personnes. Je me suis dit, je ne de de la trop de rendez-vous. suis dit, je ma un de Je suis de personnes. Je un de Je un de je suis des de powder, de Donc, comme on ne sais pas. Je ne sais pas. Je Je Pour pas. de de pas. de Je Je <de> de dernière. Ils ont mis beaucoup de monde en prison, mais, mais beaucoup mmh. oui. bon, voilà. de mais... dossiers sont là. C'est d'ailleurs Je suis dans mis bureau. Je suis en le bureau. Je suis dossier bureau. Je suis face le bureau. Je suis bureau. Je suis dougué bureau. Je suis bureau. Je suis bureau. Je suis bureau. bureau. Je suis bureau. Je suis bureau. Je suis bureau. Je suis dit bureau. Je suis bureau. Je suis bi bureau. Je suis dans je ne sais pas si vous avez des dossiers. Mais vous avez Vous avez dossier? Mais Vous avez des dossiers. Vous Vous des dossiers. Je Vous pas Vous je ne sais pas si des mandat de dépôt mandat de dépôt ci tik tak toilettes toilettes 65 millions Je numéro ancien dossier si gem le temps mu de euh directeur de je ne sais pas si vous avez un dossier. Vous avez un dossier. Vous avez un un dossier. Je suis un dossier. Vous dossier. un dossier. dossier. Je vais négocier avec le douane, si c'est sérieux, alors j'ai fait mes idées. Mais je sais que je vais venu de l'enlever, on ne faire. pas se le bureau Je vais C'est faire, peut-être. Ah oui, parce que nous sommes a un dossier douane. On sait comment ça se gère au niveau du, du, des, des enquêtes douanières, au niveau de, de, de, de, de, du tribunal. Nous. Plusieurs fois, on l'a dit dans le dossier douane, nous le de douane, on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais nous la première convocation, nous avons a pas Sans nous interroger, sans nous c'est exceptionnel. C'est 60 millions C'est ce que je veux dire. que je veux que C'est D'accord. C'est C'est C'est C'est C'est que C'est je C'est que je je C'est que que lui, doit dire, lui, c'est une représentation. Il doit dire, il doit dire, il doit dire, il parler, dire, il doit dire, il doit dire, il doit pour nous bloquer dire, il doit dire, ça dire, dire, quoi ça Ça c'est autant de il doit dire, il doit dire, il doit dire, il doit de il doit dire, Je de tiers de je voilà. en fait, C'est je l'ai la parce un problème. je oui. oui. m'occupe de de millions. Je pars samedi, pas que tu as dit. je après, il y a un problème. Avec le après, douanier, la Après, ans bien, parce que vous en connexion avec, qui a avec le mm. il il y a troisième cabinet. Peut... en réalité. simplement un différentiel de péréquation tu peux a des douanes. Tu Même c'est Importation si sans déclaration. Hmm. Il vise toujours. Il y a des Articles de prohibition sans déclaration de prohibition. de produits de pas. prohibés ne y fait grave. ne sais pas. Je infraction. Je ne sais pas. Je ne sais pas. il ne sais pas. Je ne de pas. Je ne le pas. Mmh. de ne sais pas. Je pas. de pas. Je ne pas. C'est D'accord. Est-ce que y différentiel de péréquation? Je vais comparer avec Différentiel de péréquation là, moi je n'ai une mais je n'ai pas de mâtre. Mâtre. comparer de produits sans déclaration de produits prohibés. C'est extrêmement grave. Les Sénégalais, Américains, Anglais, Sénégalais d'origine. tous les crédits. tous les crédits. tous les de Ils ont crédits. Ils après il y a des problèmes. je pouvez vous faire des problèmes. Vous pouvez vous des problèmes. Vous pouvez vous des problèmes. Vous vous faire des problèmes. Vous pouvez vous Vous pouvez vous faire des problèmes. Vous pouvez vous faire des problèmes. Vous pouvez vous faire Vous je ne sais pas si vous avez des problèmes. Je pas de des Je ne sais pas de vous des Je pas vous Je ne sais pas si Je ne pas Je pas Je Je pas je suis venu entre mm. les deux tours de la campagne de proximité. Nous qu'il a quoi à Je le président. Je suis pas Parce que je à je fait je je nous Assemblée nationale. Il une qui interpelle les gens qui Sénégal. il est de le Mais a la au quand le dossier, nous avons dossier, mais si vous avez fait des choses, vous savez si vous avez des choses, vous des choses. vous avez fait des choses, vous vous avez des choses. Vous savez que vous avez fait des des choses. je avez fait des choses. Vous avez fait des choses. Vous des choses. Vous des choses. Vous Mm. Félicitations mm. mm. mm. à Dieu pour ce Je suis fait. Il a fait un travail. Il fait un travail. Il a fait un travail. Il a fait un travail. Il a fait un travail. Il a fait un un a et aussi, nous faisons ça maintenant. Pour y'en parler, parce que beaucoup de gens 2012, 14 décembre 2012, le premier conseil présidentiel, Far Palace, m'a interpellé. Je suis que le premier ministre, le des Finances, le premier ministre le ministre le ministre des le premier ministre des Finances, le premier le le L'année, a la réparation. a 14 décembre 2012. 14 décembre 2012. mois de avril 2023. Ça fait donc 11 ans que je suis arrivé Je suis Je suis Je suis il y a encore des question de nak question ouais, de la question de la la question de 11 de signe, de de de la de Adam a faire parce ont arrêté prématurément 14 milliards de dollars. C'est tout le monde. C'est tout le a de man lolu lolu yow le personnellement mais entre temps lann en en, mo changer ci biram soukeur bi pour le sénégal mais dans la chanson départ bi bahout arrivée bi du bah ligue bi du bah mmh. arrivée bi du bah dara du ci bah parce que 님ique... Les gens qui faut pour du sucre. faire pour pour l'industrie du Il faut faire un travail Il faut faire un pour Il sucrière du Il pour du sucre. pour comment se fait il que toi abdoujoum, ne vous parlez pas comment les faire embarquer? Plus de 11 000 hectares. 11 000 hectares, pareil. Monopole, exclusif, pareil. Si vous mangez le côté côté, il y a exonération, il y a n'importe quoi. Mélisse, société B, c'est dans dans une société sénégalaise dans la présentation de... compagnie sénégalaise dans société sénégalaise après une société mère mimra non non non non non non non non non non non non non non non non non non mimra non non non non non non est-ce que je un ne sais pas si Mais tu es un droit. Mais tu profites. Est-ce que réellement, vraiment Je ne crois pas. Parce que si tu suis un vrai droit, tu es un un un un droit. Tu Je suis en tout temps, compagnie la la sucre de qualité n'est pas promise, la qualité des premiers de Le premier échantillon se dit sucre, par rapport à le donner une vraie prescription parce que encore, ne suis de sucre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne le sucre, ils se considère comme un importateur. Parce que là, ils ont un effort. marché le des des vous bon des des des des des des des en de le qui Alors... Alors, quand le problème avons, est arrivé, il production qui est La production de est, il la production, est il de est Il de ils ont production commerçants. sucre. le sucre. sucre. Je ne sais pas si vous de spéculer. de de spéculer. Vous de spéculer. de de de de de tu es venu au magasin. C'est ce que je ne problème. pas veux je veux décourager je veux dire, je veux dire, je veux dire, je ne sais pas si dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, le veux je veux dire, je veux dire, je veux je veux dire, je veux dire, je Courageuse. Mais pourtant, en bataille, l'État a bloqué oui. oui. Parce... les importateurs humains pour permettre aux compagnies sucrières de écouler er <'X3> la production. un cadre les compagnies Mais pas que l'État le système mon bi, des des nous bi, Donc, nous avons un problème, nous avons un coup de à obligations. de nous nous camion, partout à travers le pays. Il va Comme il à il na dit, un plus <rire> intéressé. le côté et là, vous les usines. que que fait Maintenant, le courage pour la décision. avant la crise de la Rennes, il Non, il pas. Il y a Il y a des autorisations. Il y a des autorisations. Il y a des transit. Il y a des il Il a en entrepôt. Il y a des il oui. Parce que qui est le plus important pour vous c'est comme que... le vous aviez un problème. Vous un problème. Vous avez un problème. Vous avez un problème. un problème. Vous avez un problème. Vous avez Vous avez un problème. Vous avez un problème. un il taxation sur une forte taxation sur la douane, forte taxation sur la, euh, sur la pérétation. Quand le sucre est fait, le faire. le Il le le Mais sucre bobo, En quelque sorte, il le Parce que les pays producteurs, les pays développés, si on mm. produisent le sucre dans le marché international, mm prix prix te marche dans l'indépendance. Donc nous avons même si fait qu'essayer une course. Il va devoir passer marche dans l'indépendance. Il va suivre sur le Mais c'est pour accompagner l'agriculture. Mmh. Mais nous ils le font mais nous. Amosibo vous dans les Sénégal vous Pourquoi nous, nous rivaliser avec nous? Mmh. Est-ce que au Sénégal on a rivalisé avec les pays européens? Mmh. Là, non. Les pays asiatiques ou les pays d'Amérique euh, non? Le mmh. Sénégal c'est un petit pays mmh. comme le Mali mmh. comme la Mauritanie. Nous nous on ne l'a dit tout est-ce que nous fait Il faut le répéter. le un endroit, les masses, les masses il faut que nous ayons deux gars qui, Le girls, qui sont Alors, <konuş cantidad> nous ont qui nous ont appelés, qui Mimra, nous créons le le papa le blu, a blu, le blu, le blu, le blu, le blu, le le blu, le est le le blu, le blu, le le blu, le blu, le le c'est qu'on comprenne. Ou on va faire des tomates, ou on C'est c'est C'était plus pour savoir, peut-être, relation avec l'État. Papa, m'a mais autant pour moi. dit que le président il un Sénégal, peut-être... autant de puissance? c'est un grand... Un employeur, un grand em, employeur, mm. c'est le plus gros ah, empl, ouais, employeur de ce ouais, pays-là. Un bon société pour employer 8000 personnes. Le premier aussi. C'est le, ouais. <ride> mm. <bin. inaudible> <M, inaudible> <inaudible> le premier. Donc, il faut faire une belle une belle entreprise, faire une belle milliards, créer une société faire une entreprise, faire une mais il <inaudible> Je suis le ministre des ministre des Finances Je suis des Je suis le de Je suis le des Finances. le ministre des Finances. Je suis le ministre des Finances. Je suis le ministre des Finances. Je suis le ministre des Finances. Je le ministre des Finances. Je suis le ministre des le ministre le fait que y a un milliard. a milliard. Mais je je suis raisonnable. Je pas suis raisonnable. raisonnable. pas raisonnable. raisonnable. raisonnable. je raisonnable. je c'est des milliards qu'on perd mmh. et on pouvait quand même gagner plus, plus que ça. Mmh. D'ailleurs, ce qui okay. va appauvrir il là D'accord. Problème Non, il a des coûts de la vie. Parce que le Sénégal a un peu plus y Il y a des de la y a Il Il y a des Il y a des des des courage un petit sucre. Mon Parce que, 2012... Ce premier gouvernement, le Premier ministre, Abdoul a fait un conseil interministériel de l'affaire Parce que demande sociale Pour nous pour il a le sucre. nous avons les Comme production, si vous arrêter, nous avons commencé importer. Si nous est il y de je suis dire que je suis prêt à me que je suis prêt à me dire je suis je suis je suis je suis de je suis que je suis je suis je suis il faut mm, mm. <ta1> <ta1> que vous mm. ayez bah, ma wow, de le C'est quotidien. le de vous le mm. de le faire. le faire. commencé le faire. le faire. que le faire. de faire. Nous transformons ou nous nationalisons. nous pouvons appeler les producteurs, nous, nous produire suffisamment de cannes. Nous nous si le sucre canne est rentable. Si il si, si, si si est rentable. Mais si ce pas rentable, nous si l'avons fait. Nous devons que Le haut du marché, importer, importer. mais autrement. Autrement. Je que si l'État devait être l'État devait être un comme l'État a être un peu L'État a être un ni comme ça. L'État devait c'est une solution. qui y solution. Si vous que solution. Vous avez Vous avez une solution. une Soutenez le président de la République. Parce que moi, je suis le Je de réunis. Je suis réunis. Je le réunis. Je suis Je suis réunis. à suis réunis. Je suis réunis. Je suis réunis. Je suis réunis. Je suis réunis. que Je je ne sais pas je suis en train ne Parce que je suis en train de faire Je ne sais pas si je suis en train de faire Je Je Je Je je Nimo. Vraiment, Mandal, vraiment, il mm. ni, ni, ni, <rire> mm. ah. ah. y a aussi gens qui sont gens qui sont gens qui sont gens qui sont gens qui sont sont nous sommes réunis, Parce que ce que nous nous de nous de nous amener. Nous sommes en train de nous amener. Nous sommes en train nous amener. Nous sommes mandat mandat nous amener. Nous de nous amener. Nous nous nous les coups de France 15 milliards de dollars Non, 15 milliards de dollars. de pas. Je ne sais pas. Je Je ne pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Je c'est Je Je Je Je sais il Je sais c'est pareil pour vous. Ce que vous faites, c'est que vous avez un moment difficile. période difficile exploiter le pétrole et le gaz. pétrole le gaz. de pétrole gaz. faire des développement. Vous avez faire le développement. Vous avez faire le développement. Vous avez faire man nagn youtube